Merci. Alors, Mama Chioko, ouais. <rire> tu ne demandes pas comment je connais ton nom? Ah, peut-être vous avez lu ça là-bas. Ah, voilà. <rire> euh, oui. euh, ça veut donc dire que tu as compris ce que j'ai t'ai observé depuis longtemps. Si j'ai pu lire la plaque, d'accord. naturellement j'ai pu observer la beauté qui se cache derrière ce compte <rire> C'est là où je me bats. Euh, félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Moi, j'aime des femmes battantes, tu vois. Ouais. Mmh? Euh, tu ne te contentes pas de ta beauté. Tu ne te fous pas les vernis dans le doigt pour attendre le premier venu qui va débarquer sur son cheval blanc pour t'emporter au Nibana. Non, tu te bats. Merci. Moi, je suis une veuve, mon mari et mon sa j'ai juste 6 ans. Oh. Et puis, je me barre, c'est avec ça que je nourris mes enfants. Vraiment. C'est avec ça bien, est... que je paye la scolarité. Ok, c'est super. Tu vois que j'avais pas tort euh, <rire> d'avoir un béguin pour toi. Hein? Oh. J'ai senti quand même que tu es battante. Tu Merci vois? beaucoup. Bon, ben moi, je, comme tu vois, je me débrouille aussi, euh, je fais des livraisons. Tu as besoin de, de, de quoi? Beaucoup de produits, je représente des marques. Euh, bientôt, je, je crois que je pourrai te livrer aussi certains produits de cafétéria. Ah, merci beaucoup. Donc, je suis mon propre patron, donc je n'ai pas de permission à prendre à quiconque. Donc, ton programme sera le mien. Bon, euh, j'ai tenu quand même euh, à te voir aujourd'hui de façon spéciale. Spéciale? Oui. Oh. Tu sais? Un homme, quand il s'intéresse à une femme, il aimerait la revoir bien souvent. Dans ce sens, je pense que si ça ne te dérange pas. Je ne blague pas même mon travail. Hein. Moi, j'arrive ici à 6 h du matin, je fais le café, bref, en fonction des clients. Quoi. Et à 16 h, j'arrange tout et puis je chez moi. Euh, tu vas me donner ton timing, puis je m'organise euh, en fonction, tu sais, je suis mon propre patron, donc je n'ai pas de, de, de, de permission à demander à un patron, donc ton programme sera le mien. S'il vous plaît, couchez-moi bien la tête là, parce que ce soir, ça va prendre feu. Maman, ma copine, t'inquiète, on va te toucher ça très bien même. Confiance, mais attends, t'entends parler sans que tu aies un dur rendez-vous ce soir. Toujours? Mmh. C'est un sous non? la qualité que tu touches le mal est, est aversé. Après, tu signes ton chèque, tu rentres chez toi, tu perds quoi. Mmh. <rire> Maman, Là les jeunes gars qu'on a ici de maintenant. Un jeune gars te prend toute la nuit dans toutes les positions ou place-toi comme ça, place-toi comme ci. Le matin, tu es toute fatiguée et dit merci quand il a chauffé fait te donne 2000. On s'appelle non, c'est vous qui acceptez les choses comme ça. Nous, à on de Dieu, pas au champ. On veut la qualité qu'on te touche là, là, là, là. Tu as signé le chèque, tu nous as déjà donné l'argent. Sinon, on va payer l'école, on va payer l'école comment, on va payer les appartements qu'on comment. On Bien. veut le gain, le bénéfice. Mm -mm. Ouais, ma copine, maman va te toucher la trouvé. tête. Sois rassurée, tu m'oublies maman quand tu vas briser, tu je vais te faire tu je <rire> okay. confiance mais ma mais a... confiance, je oui. tu je de Tu faire as ouais, là. financer quelque chose. C'est c'est pardon, le crédit est mort. Je n'encourage pas la pauvreté ici. Crédit. Tu as un cahier ici que tu as ouvert. Tu n'as pas encore fait le cahier là. Tu viens encore pour le crédit. Mais je n'encourage pas quand même la pauvreté. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, tu me dis que tu es venu avec un gars. Je pense que je, je nourris l'orphelinat ici. À notre époque, quand on partait au café avec un gars, s'il n'a pas l'argent, nous on paye. Si vous êtes pauvre, allez rester chez vous. Je n'encourage pas la pauvreté. Je dis, eh, Donc tu m'as fait marcher tout droit là. Vous venez faire le crédit ici. Si? En plus, on est dans un café, en plein air. Non seulement on ne laisse pas les gens. Tu me regardes là? Je ne sais pas mon crédit. Tu es malade? tu c'est pas. tu vas prendre le chemin là. Toute la nuit, toute la nuit, je n'ai même pas dormi. Filles, ce est pas je tout est fini, ce n'est pas l'argent. Elle a le feu au crédit de côté. Je n'ai rien de tout Je suis je suis Pardon.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 Pour suivre si dans la vie, tous les blomis, tous les directement.